Déclarée par l'UNESCO en 1976, la réserve des biosphères de Yangambi comporte environ 235 000 hectares de forêts tropicales. Plus de 220 000 personnes vivent dans les zones rurales du paysage en comptant sur l'exploitation des ressources naturelles pour l'air moyen de subsistance, agriculture itinérante, exploitation du bois, chasse et pêche. Les chaînes de valeur locales approvisionnent principalement la ville de Kisangani, qui est un marché prospère avec près de 2 millions d'habitants. Depuis 2017, les Centres de recherche forestière internationales, les Centres internationaux de recherche en agroforesterie et leurs partenaires interviennent dans le paysage de Yangambi en faveur du développement local et pour faire avancer la conservation et les connaissances. Leur objectif est de soutenir l'entrepreneuriat, l'innovation, la recherche et la bonne gestion des ressources naturelles pour transformer Yangambi à un paysage où les forêts contribuent à améliorer la qualité de vie de communautés locales. À travers le projet Formation, Recherche et Environnement dans la Tiopo, financé par l'Union européenne, des CIFOR vise la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité et de services écosystémiques en parallèle du développement économique local. Il contribue aussi localement au renforcement des capacités grâce à des programmes officiels de formation universitaire. Les interventions du projet forêt depuis 2017 s'articulent autour des cinq axes. En s'appuyant sur les sciences sociales et naturelles, nous dispassons aux étudiants des deuxième et troisième cycles à des chercheurs au personnel des établissements publics et privés locaux, comme aux ménages, une formation sur les ressources et les moyens de subsistance qui leur permettra de mieux les connaître, les évaluer et les gérer. En partenariat avec l'Université de Kisangani, nous avons pu former, à la gestion durable des forêts, plus de 220 étudiants de master et de doctorat depuis 2007. Avec la Société Ressources et Synergie Développement, les CIFOR a contribué à la construction du premier bâtiment écologique à basse consommation et à faible impact de carbone de Kisangani à la Faculté des sciences de l'Université, construit avec des matériaux locaux qui accueillent des centaines d'étudiants. En 2020, c'est avec l'INERA, la Société Ressources et Synergies Développement et d'Université des Gans et d'autres partenaires que nous avons inauguré la première tour à flux de carbone du bassin du Congo. Située en plein cœur de la réserve de biosphère de Yangambi, ces structures mesure les échanges de gaz à effet de serre entre la forêt et l'atmosphère dont la connaissance est cruciale pour la recherche sur le changement climatique. Le CIFOR encourage le moyen de subsistance durable pour la population vivant dans ces paysages en créant des emplois verts tout en prouvant des chaînes de valeur plus durables en vue de relancer l'économie locale. Plus de 1000 personnes, dont 7 à 6 femmes, ont été impliquées et 311 accompagnées dans leur activité professionnelle. Par ailleurs, 34 associations professionnelles ont été constituées et accompagnées dans le cadre du projet. Plus de 100 producteurs de charbon de bois ont été formés sur la carbonisation améliorée et aidés à s'organiser en association officiellement enregistrée. Depuis 2020, n'a a eu le plus fort on a un le plus fort et on a eu le plus on a eu le plus fort et Après, on a eu le on a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 nous avions bénéficié de plusieurs formations qui ont renforcé sensiblement notre capacité en termes de la production et de la vente des foyers améliorés. On a commencé d'abord à faire une étude sur les équipements, les équipements de cuisson et énergie de cuisson dans la ville de Kisangani. Et c est, c est cette étude a montré que au moins 81% des de de, de ménages de la ville de Kisangani utilisent le charbon de bois comme énergie primaire de cuisson et 62% de ces ménages utilisaient le bras zéro simple qui consomme plus, plus de charbon de bois. À partir du moment où le sport a commencé à les accompagner, euh, le ménage arrive maintenant à, à économiser 26 minutes pour la cuisson. Donc entre décembre et janvier, jusque-là, les 4 micro-entreprises ont vendu 4 foyers en Donc ça, c'est vraiment une avancée significative. Lors de nos études, euh, en première phase, nous avons constaté que dans le village, les rendements étaient de 8% ou 9%. C'est-à-dire, pour 5 kg de la biomasse, ils pouvaient récolter que 8 kg ou 10 kg de charbon de bois. Mais avec la nouvelle pratique, aujourd'hui, ils sont arrivés à 22% ça 24%. C'est-à-dire, pour 5 kg de biomasse, ils peuvent obtenir 24 kg de charbon de bois. Et ça, c'est pour permettre à ceux qui puissent gagner plus et en état record. Si on a 3 mètres, il y a la largeur, la terre est à 2 mètres, mais on peut se à 11 sacs. Mais avec une méthode d'étoubébé de carbonisation améliorée, on a fait la foule à 3 mètres, terre à 2 mètres, et on se retrouver à 18 sacs. Et là, on a raté ça. Les CIFOR mènent et encouragent des activités de recherche innovantes son ambition étant que Yangambi devienne un pôle scientifique pour l'étude des impacts de la foresterie, de l'agroforesterie et de l'agriculture sur l'environnement, le climat et la population. Deux fermes pilotes des 5 hectares chacune ont attiré 301 agriculteurs pendant deux journées champêtres visant l'acceptation ou l'utilisation de bonnes pratiques de gestion, de la biodiversité et des services écosystémiques. Sur plus de 2500 hectares, plus de 2 millions d'arbres ont été plantés avec des essences lignaises. Nous montrons aux paysans, nous montrons aux ménages comment est-ce qu'ils peuvent quand même associer, parce qu'ils ne savent pas comment associer les arbres avec les cultures vivrières. Et ils vivent de quoi Ils vivent du manioc, vous êtes en train de voir, ils vivent des arachides, ils vivent des, des maïs, du riz. Et maintenant, on les montre comment ils peuvent les associer avec les cultures vivrières. Ça, tu Mais à partir fort, à travers le projet forêt les fort a aussi contribué à impulser des activités agronomiques telles que la pisciculture l'apiculture, l'élevage de poulets et porcs. Au total, plus de 4,5 tonnes de poissons ont été produits grâce à 97 379 alévins fournis à de nombreuses associations, entrepreneurs privés et écoles. Trois cages flottantes sont installées sur le fleuve Congo, anticipant la production de 13 500 kg de poissons, soit environ de 3 510 kg de protéines Animal. Bon, Moussa là, les qui bien. ni plus base de bien. mal. mortalité, depuis des mois a symbole. l'homme a Je de je suis allé à la to de la la la la partir na la parce a à pour Après mois, tu wenye warikuwa Depuis 2021, nous avons eu ces bêtes qui sont ici. Nous avons eu un génitaire mâle et deux génitaires femelles. Pour la première mise bas, donc, les deux femelles ont donné trois, euh, 13 petits. Nous avons aussi les lapins. Et les lapins se multiplient très bien. Voilà comment les paysans de Yangambi ont la chance que Sifon est venu nous montrer vraiment comment on peut vivre avec, elle. donc les activités des revenus. Maman, Je 20. Mon pour la maison. Et O cul kwanza là. Le maire, quand il titre a fait